Alors c'est un livre de psychanalyse, c'est-à-dire un livre qui a deux aspects, un aspect théorique et un aspect clinique. C'est un livre qui a comme objet de euh, montrer comment s'est élaborée la théorie du narcissisme chez Sigmund Freud et comment elle a trouvé son prolongement dans la théorie de l'imaginaire de Jacques Lacan. Et le propos euh, que j'essaie de faire passer à travers ce livre qui est que la théorie est toujours quelque chose qui s'élabore dans des rencontres, dans des situations, selon certaines époques, et qui aujourd'hui euh, demande à être poursuivi, à être encore euh, élaboré, affiné, et C'est ce que j'essaye de faire moi-même, en apportant euh, un point de vue un peu nouveau sur cette théorie. Cette euh, théorie, donc, je la mets en scène à travers euh, des personnages qui sont des personnages... Euh, connaît, à savoir par exemple le voyage que firent ensemble Sigmund Freud et Carl Jung vers New York sur un paquebot, ou bien euh, les rencontres qu'ils eurent ensemble dans le bureau de Freud à Vienne, ou bien pour ce qui concerne Jacques Lacan, euh, je mets en scène euh, des situations qui sont plus inventées, puisqu'on connaît moins bien, euh, on n'a pas autant de courriers de Jacques Lacan que, évidemment, que de Sigmund Freud, donc on connaît moins bien l'histoire intime histoire privée de Jacques Lacan, là je le mets en scène avec Salvador Dali qui était un personnage avec lequel ils avaient des liens d'amitié euh, tout à fait connus et donc je raconte un voyage, des vacances euh, à Cadaqués dans, le, euh, dans la maison de Salvador Dali. Et euh, la, la, la théorie de Salvador Dali, euh, de la méthode paranoïa critique, est évidemment au cœur de l'invention du stade du miroir chez Lacan. Donc euh, je mets en scène euh, des dialogues et des situations romanesques qui permettent de voir comment la théorie est en gestation chez chacun de ces grands personnages et comment les rencontres, comment les situations permettent euh, d'affiner, permettent de modifier, permettent d'avancer certains nouveaux concepts telle sorte qu'on comprend peu à peu comment non seulement fonctionne la théorie, comment elle s'élabore, et que c'est une théorie toujours en mouvement, toujours en élaboration. Ce qui reste à notre charge aujourd'hui, à nous en tant qu'analystes, c'est aussi de poursuivre cette élaboration, toujours à travers des rencontres, toujours à travers des nouvelles définitions, des nouveaux concepts qui vont pouvoir affiner les anciens ou les dépasser, et donc euh, le tout est de parvenir à montrer tout ça sous une forme simple, claire, vivante. Donc c'est un roman au fond, c'est un roman essai avec des personnages, des dialogues, une écriture romanesque, des situation, des surprises, une intrigue même. Il y a une petite énigme qui permet de suivre le livre du début à la fin. Donc le but c'est aussi de montrer que la théorie psychanalytique c'est quelque chose qu'on peut découvrir avec plaisir en lisant euh, qui essaye d'être aussi clair et facile à lire que possible avec des situations vivantes et parfois amusantes. Voilà.